Alcatel Centre Enterprise a décidé de se concentrer sur cinq thématiques clés euh, qui sont l'hôtellerie, euh, la santé, le transport, l'éducation et le secteur public. Euh, cette volonté d'adresser ces marchés verticaux euh, euh, est, née, est née de la demande des clients, de leur fournir des solutions spécialisées qui répondaient à leurs besoins et qui permettaient justement d'être beaucoup plus pertinents, soit euh, à leurs clients, aux usagers ou patients. Et euh, par exemple, dans le domaine de la santé, euh, nous accompagnons nos clients pour optimiser le parcours patient, c'est-à-dire être présent avant, pendant et après euh, le séjour hospitalier en fournissant des solutions de communication et de connectivité qui vont enlever l'ensemble des frictions qui peuvent naître lors d'un séjour à l'hôpital par exemple. Pour cela, nous travaillons avec des clients justement pour définir des solutions qui vont répondre à leurs besoins, mais aussi à des acteurs de l'écosystème comme des startups ou des intégrateurs, et pour justement pour définir un go-to-market spécialisé.